Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, encore une fois dédiée aux algorithmes. Alors lors de la première capsule, on a vu les bases de l'utilisation de Scratch et les principales instructions qu'on va pouvoir utiliser pour créer un algorithme. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à le faire avant d'aller plus loin parce qu'on va voir quelque chose d'un peu plus compliqué aujourd'hui. Alors au CRPE, on va souvent vous présenter des algorithmes un petit peu denses et vous poser des questions dessus. Par exemple, qu'est-ce que fait l'algorithme ou comment le modifier pour qu'il fasse autre chose pour bien répondre à ce genre de questions, la première chose à faire, c'est de bien analyser l'algorithme. C'est ce qu'on va faire dans cette capsule. Je vais essayer de vous montrer comment j'analyse un algorithme et vous allez voir que, même s'il a l'air très complexe de prime abord, il va pouvoir se comprendre simplement. Donc on va prendre cet algorithme-là et imaginez qu'on vous pose trois questions dessus. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur répond 1 Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur répond 70 Et comment modifier cet algorithme pour tracer des octogones Alors Vous voyez bien que clairement, si on n'a pas compris cet algorithme, on ne va pas pouvoir bien répondre aux questions. Alors comment on va pouvoir décortiquer cet algorithme Premièrement, si on le prend par le début, on peut voir quatre blocs qui ont l'air relativement abordables. Ils vont tout simplement se suivre et on va pouvoir les prendre tout droit et regarder un petit peu ce qu'ils nous disent. Par contre, là où on va commencer à s'amuser un petit peu, c'est pour la suite de l'algorithme. Si vous regardez le reste, vous allez voir qu'on a des séries de blocs qui sont imbriqués dans un plus gros bloc et ces blocs-là sont eux-mêmes imbriqués dans un bloc plus grand. Alors ce que j'aime bien faire pour analyser un algorithme, c'est d'abord d'évacuer le plus simple. Pour le moment, on va oublier ces gros blocs qui font peur et on va se concentrer sur les quatre blocs du début. Pour cela, si vous avez regardé la première capsule, c'est tout droit. Hein. On a un bloc événement qui va démarrer l'algorithme quand on appuiera sur la touche espace, puis un bloc stylo qui va effacer les dessins précédents pour partir tout simplement d'un tableau blanc. Ensuite, on a un bloc capteur qui va nous poser une question. Ici, on nous demande de choisir un nombre qu'on appellera x plus tard entre 1 et 100. On peut donc déjà s'imaginer que la réponse va intervenir dans la suite de l'algorithme. Et effectivement, quelque part dans nos gros blocs obscurs, on a l'instruction réponse qui apparaît. Alors on va y revenir plus tard. Et enfin, il nous reste un bloc qui va simplement poser le stylo sur la feuille. Donc en conclusion, cet algorithme va se déclencher en appuyant sur la touche espace, nous poser une question et faire un dessin, très probablement en fonction de notre réponse. Alors, maintenant qu'on a compris ces blocs simples, on va pouvoir les sortir de notre esprit. Ça va devenir du décor et on va se concentrer sur la partie complexe. De tous ces blocs, je vais commencer par analyser un de ceux que j'ai surligné en bleu. Je vois ici qu'il s'agit de trois blocs simples qui vont se suivre. Premièrement, le premier bloc va permettre de choisir la couleur du dessin, ici donc en bleu. Deuxièmement, on va avancer de 50 pas, donc on va faire un déplacement vers la droite. Par défaut, c'est vers la droite, horizontal de 50 unités. Comme le stylo est en position d'écriture le mouvement va tout simplement tirer un trait d'une longueur 50. Ensuite le dernier bloc nous dit de faire une rotation de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire que si on fait un prochain mouvement, mon stylo ne va pas partir tout droit et continuer le trait mais va se préparer à dessiner selon un angle précis. Maintenant qu'on a compris cette série d'instructions passons au bloc qui les contient. Ce bloc orange qui fait partie de la catégorie contrôle, c'est ce qu'on appelle tout simplement une boucle. Une boucle, ça va prendre un jeu d'instructions, une série de blocs, et les répéter un certain nombre de fois. Ici, on a paramétré 6 répétitions, il y aura 6 boucles. Qu'est-ce que ça va donner Et eh bien concrètement, une fois qu'on aura tracé un premier trait et réorienté le stylo comme on vient de le voir, ça voudra dire qu'on a fini une boucle sur les 6. On va donc passer à la deuxième boucle et recommencer la suite d'instructions. Pas besoin d'insister sur la couleur du stylo, hein, qui ne va pas changer. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que comme on est toujours en position d'écriture, on va tracer un nouveau trait à l'angle de 60 degrés qu'on a défini dans la première boucle. Le stylo va ensuite se réorienter, de nouveau de 60 degrés, pour se préparer à dessiner un prochain trait. À la troisième boucle, le stylo va tracer un nouveau trait, se réorienter une fois de plus. Même chose pour la quatrième boucle, pour la cinquième boucle, et pour la sixième boucle, le stylo va se réorienter pour se préparer à dessiner à l'horizontale cette fois. Mais le dessin s'arrête à la sixième boucle, notre série d'instructions est complète et nous a permis, vous le voyez, de dessiner un hexagone de couleur bleue et de 50 unités de côté. Alors à partir de là, les autres boucles de notre algorithme vont devenir un peu plus claires. La deuxième boucle ici, c'est quasiment la même, à part que le stylo va être de couleur rouge et que l'hexagone aura des mesures différentes. Ici, on voit le bloc bleu réponse. Ça veut dire que le nombre qu'on a choisi au tout début de l'algorithme, on va le réutiliser ici. Concrètement, on a donné à l'algorithme un nombre entre 1 et 100. Et dans cette boucle, on va utiliser ce nombre pour tracer un hexagone rouge de x unités de côté. La dernière boucle, c'est la même chose avec deux petites différences. Le stylo sera vert et le sens de rotation ne sera pas le même. Étant donné que les deux derniers blocs de boucle sont collés l'un à l'autre, les instructions vont se suivre, l'algorithme va tracer un hexagone rouge de x unités de côté, en partant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis un hexagone vert, toujours de x unités de côté, mais en tournant cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le dessin donc qui va se former à la suite de ces deux boucles va être de deux hexagones superposés, un rouge et un vert, qui sont tracés dans des sens différents. Alors une fois qu'on a compris tout ça, il nous reste un bloc à analyser, ce gros bloc qui englobe toutes les autres boucles. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un autre bloc de contrôle qui va spécifier des conditions. Vous voyez qu'au début de ce bloc, on a un des blocs verts opérateurs qui permet à l'algorithme de vérifier si la réponse, si le nombre qu'on a choisi au début, est inférieur ou non à 50. L'instruction va alors fonctionner de la façon suivante. Si la condition... Est rempli donc dans notre cas si x est inférieur à 50 alors on exécute les instructions juste en dessous donc ici notre première boucle l'hexagone bleu et sinon si x est supérieur à 50 on va exécuter la deuxième série d'instructions c'est à dire l'hexagone rouge puis l'hexagone vert conclusion notre algorithme va nous demander un nombre x situé entre 1 et 100 puis vérifier que ce nombre est inférieur à 50 si c'est le cas, il va dessiner un hexagone bleu de côté 50. Si ce n'est pas le cas, il va dessiner deux hexagones empilés, un rouge et un vert. Vérification en direct. Si je vais sur Scratch, que je construis l'algorithme et que je l'active avec la touche espace, on me demande bien de choisir un nombre entre 1 et 100. Si je choisis 2, je m'attends à ce qu'on trace un hexagone bleu. Je valide mon algorithme et on me trace effectivement un hexagone bleu. Si je le déclenche de nouveau et que je choisis un nombre supérieur à 50, ici 55, je vais bien obtenir un hexagone rouge avec un hexagone vert au-dessus. Si je choisis un nombre un petit peu plus grand, par exemple 85, je vois bien que mes hexagones sont eux aussi un peu plus grands. C'est normal puisque si x est supérieur à 50, alors l'algorithme utilise cette mesure-là pour tracer l'hexagone. Alors Pendant que j'y suis, une petite limitation de scratch. Si je saisis ici par exemple x égale 200, je me rends compte que le dessin, ça va être un petit peu n'importe quoi. Euh, c'est normal dans Scratch, puisque à un moment, vous voyez que le dessin a touché le bord de l'écran. Et à ce moment-là, Scratch a un petit peu de mal à s'adapter. Donc c'est quelque chose à garder en tête si vous jouez avec Scratch. À partir du moment où votre dessin dépasse le bord de l'écran, il risque d'avoir quelques bugs. Alors vous allez le voir, passer tout ce temps à bien comprendre l'algorithme, ça va nous permettre de répondre très rapidement aux questions de l'exercice. Que donne l'algorithme si l'utilisateur répond 1 et bien Un hexagone bleu de 50 unités de côté. Si l'utilisateur répond 70, on aura un hexagone rouge et un hexagone vert superposés de 70 unités de côté. Alors maintenant, comment modifier l'algorithme pour qu'il trace un octogone Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour essayer de votre côté, et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Alors pour corriger ce petit exercice, une boucle avec 6 répétitions nous a permis de tracer un hexagone, un polygone donc à 6 côtés. Donc dans un premier temps, on va passer toutes nos boucles à 8 répétitions pour avoir les 8 côtés d'un octogone. Il nous faudra ensuite modifier la valeur de l'angle, puisqu'il ne sera plus de 60 degrés pour tracer un hexagone. Il y a quelques calculs de géométrie qui vont nous permettre de conclure que l'angle qu'on recherche est de 45 degrés. Donc si je fais des boucles de 8 répétitions et d'angle 45 degrés, je vais pouvoir tout simplement tracer des octogones. Vérification directement sur l'algorithme, je vais modifier la première boucle pour mettre 8 répétitions et des rotations de 45 degrés. Et je vais tester, je vais choisir x égale 20 et je viens bien de tracer un octogone.